Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui « Longtemps j'ai rêvé de mon île », un roman de l'écrivaine nord-américaine Lauren Walk de la sélection Baobab du prix Lire dans le 20e 2020-2021. Le récit de ce roman se déroule pendant les années 1920 sur l'archipel des îles Elizabeth, dans le Massachusetts, sur la côte nord-est des États-Unis. Les trois personnages principaux de ce roman sont l'héroïne Corneille, le pêcheur Hoche et leur voisine Miss Maggie. Le pêcheur Hoche, solitaire et marginal, a trouvé Corneille nouveau-né dans une barque échouée sur une plage de son île. Il va l'élever dans des conditions précaires et difficiles, vivant autant de pêche de crustacés, et d'objets échoués récupérés sur la plage. À l'âge de 12 ans, la jeune Corneille commence à se poser des questions sur son origine et son identité. Subit-elle le rejet et la méfiance des autres habitants des îles voisines parce qu'elle a la peau foncée et les cheveux frisés, ou parce qu'elle viendrait de l'île où étaient concentrés et isolés des lépreux dans un hôpital cette quête des origines, cette quête identitaire, ces questionnements vont l'amener jusqu'à l'île de la lépreuserie et jusqu'à la grande ville du continent. Elle y vivra de nombreuses péripéties et de nombreuses aventures. Ce roman est marqué par une tonalité poétique et évoque le thème de la différence et du rejet qu'elle peut impliquer. Le contexte historique ne prend pas trop le pas sur un suspense et une intrigue haletant. Les personnages de ce roman sont touchants et attachants à l'image du pêcheur Hoche, échoué comme les objets qu'il récupère sur la plage. « Longtemps j'ai rêvé de mon île » est accessible dès l'âge de 11 ans. N'hésitez pas à voter pour ce roman qui fait partie de la de la sélection Baobab du prix Lire dans le 20e 2020-2021.